Trop est pire que peu. Le seul bonheur que tu trouveras au sommet des montagnes est celui que tu y apporteras. Tu peux rester immobile dans le courant d'une rivière, mais pas dans le monde des hommes. Regarde toujours dans la direction du soleil levant, et tu ne verras jamais l'ombre derrière toi. Demander ne coûte qu'un instant d'embarras. Ne pas demander, c'est être embarrassé toute sa vie. L'amour d'un père est plus haut que la montagne. L'amour d'une mer est plus profond que l'océan. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois. Celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Le clou qui dépasse appelle le marteau. Pour savoir qui tu es, écoute ton silence. Aucune route n'est longue à côté d'un ami. La louange est le commencement du blâme. Le monde est éternel, la vie est bien courte. Le malheur peut être un pas vers le bonheur. Lorsque l'eau monte, le bateau fait de même. Moulin qui tourne toujours ne gèlera jamais. Les généraux triomphent, les soldats tombent. Fleur tombée ne retourne jamais à sa branche. Plutôt cinquante aujourd'hui que cent demain. Quand la pluie s'arrête on oublie le parapluie. Rien n'est perdu tant que tout n'est pas perdu. En atteignant le but, on a manqué tout le reste. Le succès s'est tombé sept fois, se relever huit. Qui court deux lièvres à la fois n'en prend aucun. Un mot gentil peut réchauffer trois mois d'hiver. Toute politesse exagérée devient une impolitesse. Il n'y a pas de meilleur miroir qu'un ami véritable. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Un simple frôlement de manches fait naître l'amour. Une mauvaise action parcourt mille lieues à la minute. Mieux vaut voyager plein d'espoir que d'arriver au but. Même un chemin de mille lieues commence par un pas.